Pour tout d'abord, je euh, vais vous présenter euh, la fonction de votre association, bien euh, fonction. Exactement. Oui. Oui, je suis Serge aimé -Démou, président de l'association Conseil des migrants subsahariens au Maroc, une association qui est créée depuis 2005 et qui fait la jeunesse de la migration subsaharienne au Maroc. Alors c'est une opportunité pour nous, migrants, euh, résidents au Maroc, amis du Maroc, euh, porteurs des initiatives euh, créées par sa majesté le roi Mohamed, 5 du Alors aujourd'hui nous sommes à Matar, porteurs d'un message de paix, d'apaisement, le but de pouvoir remercier la population de Mata pour cette initiative, pour cette dixième année anniversaire du festival de Mata. Alors nous sommes très heureux, très honorés d'être ici en communauté, en toute l'Afrique, en tout cas représentée aussi dans le but de pouvoir remercier une fois de plus les initiatives culturelles organisées à par les autorités en collaboration avec les autochtones de ces villages Maka. Alors nous interpellons en tout cas tous les amis du Maroc à se joindre à ce genre d'initiative culturelle en forme de comomoré pour, pour tout simplement garder l'identité africaine, garder le patrimoine culturel africain dont le Maroc de de villes. Alors pour nous, nous ne pouvons dire merci une fois de plus à la population de Malta, merci à la population de Tangier, merci à la population marocaine qui fait le maximum d'efforts de garder le leadership dans plusieurs domaines très importants. Merci une fois de plus aussi à vous qui faites un travail de visibilité et merci à la prochaine année. Et comment vous trouvez la, la participation de la population et des, des, des autorités, cest à les, les, les, les activités qui se sont déroulées aujourd'hui Oui, justement, ces activités sont des activités activité très émouvant, très important et très salutaire. Nous ne pouvons qu'apprécier les autorités qui font tout pour que ces gens d'initiatives puissent bien se passer, puissent bien se dérouler en enfin d'être bénéfiques. Non seulement pour une vision culturelle marocaine, mais aussi pour une vision culturelle africaine. Vraiment, c'est une initiative à saluer une fois de plus vraiment toute la population entière de Mata vraiment pour leur accueil pour leur en tout cas pour leur hospitalité qui est en quelque sorte une identité marocaine l'hospitalité marocaine oui, quelles sont ça. vos applications pour améliorer davantage cet événement par exemple en ce qui concerne je dirais, le milieu l'état etc les... nous ne pouvons que dire ce qui est en train d'être fait déjà, et nous sommes que là pour pouvoir en tout cas euh, statuer sur ce qui est en train d'être fait, c'est de passer le flambeau à la jeunesse, de faire le maximum, d'impliquer la jeunesse, afin que ce patrimoine culturel puisse rester. Euh, Décennies, enfin, a, pour que toute tout l'Afrique puisse en bénéficier. On se dit que la jeunesse est la relance de la nation. Avec la jeunesse, on peut tout construire. nous savons tous que la moitié, et plus de la moitié de la population est jeune. Et la jeunesse aujourd'hui, c'est le fruit de la relance. Vous avez, vous avez participé sur membres, euh, euh, à euh, plusieurs membres, -à parmi, parmi eux des, des, des, des, des femmes. Etc. Alors, euh, alors euh, vous pouvez nous dire. Euh, oui, l'état de votre participation à cet événement. Oui, ici nous avons plusieurs nationalités subsahariennes. Nous avons euh, le Cameroun, nous avons le Sénégal, nous avons le Congo, nous avons euh, la Côte d'Ivoire. Nous avons, en tout cas, plusieurs nationalités sont représentées. Et nous avons aussi une bonne partie des femmes représentées. Ça veut dire en quelque sorte que l'événement qui, qui existe depuis plus de 4 siècles, aujourd'hui qui appartenait aux hommes aussi en train d'impliquer des femmes, et nous avons même entendu que dans l'histoire de Mata, il y a les femmes qui ont eu à rencontrer la compétition. Alors pour nous, ce sont des grandes rénovations. Et pour nous, c'est un très grand succès aujourd'hui de voir la femme marocaine, la femme africaine être, être représentée dans ce qui était fait auparavant pour les hommes. Pour nous, c'est une grande richesse. Pour nous, c'est une grande rénovation. Nous apprécions et nous disons merci. C'est bien.